Eh bien, le bonjour à tous. Nous sommes le 15 avril. C'est la journée des fongicides. Comme il n'y a, a pas de vent, on va pouvoir en profiter. Colza, le stade G1. Je vais vous montrer. voilà bon, c'est sur cette plante, il est déjà bien passé. Mais dans le reste de la parcelle, fait stade G1. C'est dix premières siliques, ils font environ un centimètre. Ah, mon ami bourdon Bon, on va aller récupérer la, la cuvette d'observation dans cette jungle j'ai pris Alors, on est parti traiter l'orge c'est le 15 avril stade Denneux de nœud de l'orge c'est le dans l'autre parcelle qu'on a fait ce matin et celle là on va regarder comment c'est pour l'instant elle est à peu près saine et il y a des des variétés comme étincelles qui sont vraiment vraiment malades. attale bien. Alors dans le champ, je vais peut-être pas arriver à vous trouver une maladie. Il y a un peu à au pied de cuve. Alors. Si là on voit on voit quelques tâches. Pour l'instant, c'est c'est pas méchant. Vous voyez c'est une tâche d'Elmato. avec la pluie ben ça monte aussi vite que les stades et comme il faut faire ça en préventif eh ben on le fait à partir du stade de nœud. bien moi d'avoir des variétés résistantes au moins là ici c'est de la california j'ai arrêté d'en faire j'ai de la mémanto, elle est encore plus saine que ça euh, je vous mettrai des des fiches descriptives dans dans le en oh, purée de TGV. Je vous mettrai des fiches descriptives en description. Ah oui, on peut pas. Que je suis un peu au calme pour vous montrer le blé tendre qu'on a traité le, le 15 avril. Vous voyez là c'est la f4 cela on compte comme ça là c'est la dernière feuille qui va bientôt être aux dernières feuilles étalées ça va être le stade dans une ou deux semaines on va faire le, le t2 comme on appelle ça c'est le deuxième fongicide c'est celui qui est le plus important parce qu'il protège ces trois feuilles là vous voyez la quatrième Heureusement qu'on a fait un T1. L'an dernier, on n'avait pas eu besoin, mais là, vous voyez, c'est de la septoriose. Et là, c'est embêtant. Qui faire les blés Je vais vous montrer ce qu'on utilise. C'est des pots Il y a des graduations. Ça va de 0 à 2 litres. Ça permet de mettre la dose précise. Du coup, on est parti au blé. Je vais faire une partie au séando. Séando, c'est spécifique pour le piétin Dans, Je vais faire ça que dans les limons. Et sur une parcelle de terre rouge, comme vous avez vu chez Alex. C'est des terres rouges où il y a beaucoup de piétin inverse souvent. Et du coup dans les seconds blés je vais faire un autre mélange fongistop c'est du chlorothalonil avec du thé banalisé et du coup comme c'est pas coformulé un mouillant pour accrocher et favoriser un bon traitement <musique> parti pour le jour de des fongicides nous sommes le vendredi nous sommes cinq jours plus tard après la première vidéo des fongicides alors notre fameux 533 qui arrive bientôt à 30 000 heures le grand gaillard qui va amener la tonne à eau de 1000 litres au bout du champ comme ça on gagne du temps faire la deuxième journée de fongicides mais on est cinq jours plus tard. Là, aujourd'hui, on traite Rubisco et Ascot. Alors, je voulais vous montrer que cette année, il y, y a de la maladie comparé à d'autres années. Vous voyez, cette feuille, c'est le F4 du moment. Va falloir qu'on fasse un fongicine. On le fait pas pour le plaisir, parce que Là, si on laisse la maladie monter sur ces trois feuilles, il en reste une à encore à sortir. Et eh ben, on est très mal parce qu'on va perdre 25 quintaux. Et 25 quintaux, ça fait de l'argent. Je vous dirai ce que ça représente en voix off. Cela, on va pas avoir le temps. fait 11 hectares de blesses ce, cette soirée là et là c'est les meilleures conditions pour appliquer un fongicide on en avait fait il y a cinq jours dans les parcelles où ça pressait il fallait absolument le faire parce que la f3 du moment était totalement contaminée, tandis que là c'est juste la f4 mais dans mon outil d'aide à la décision ils me disent d'intervenir le 22 avril alors là on est le 20 avril on a pris les deux c'est après là on a le maïs à semer nous voici rendus en off je vais vous expliquer un peu comment je procède pour faire mes fongicides là vous voyez en vue d'écran c'est ce qui permet chaque semaine à chaque agriculteur de la région potoucharente de savoir le niveau des maladies ce mois je participe au réseau Vigilance Bulletin de Santé Végétale. Chaque semaine, tous les dimanches moi, vu que je travaille la semaine, j'identifie les maladies sur une ou deux parcelles de blé tendre et d'orge. Vous voyez là, il y a des seuils de traitement où il faut respecter. Il faut évidemment qu'il y ait les trois feuilles la F1, la F2 et la F3 qui ne soient pas malades Alors pour ça il faut faire un diagnostic à la parcelle avant de préparer le programme pour faire les fongicides et je traite après en fonction de la parcelle j'identifie bien chaque variété pour éviter de faire des traitements inutiles il y a des seuils de traitement qui étaient atteints le 15 avril nous avons euh, là, j'ai un OAD qui est pas mal, là je vais vous montrer, c'était du Silverio, la maladie que je vous avais présentée, euh, c'était la septoriose, vous voyez que le modèle il est au rouge à partir du 11, depuis que j'ai fait le traitement il n'y a plus que les trois feuilles saines. Le fongicide a permis de protéger ces trois feuilles aujourd'hui on est le 26 avril et les maladies sont contenues. on a effectué un traitement après cinq jours plus tard sur les variétés non sensibles car le seuil de traitement était atteint aussi pour ces pour ces maladies et vous voyez là si j'avais pas fait un traitement sur la rouille jaune actuellement il y aurait de la rouille jaune sur mon mon blétant Silverio. Si vous voyez, là c'est le bulletin de santé végétale de la semaine. Il mettent bien que il y a plusieurs parcelles qui ont atteint le, le seuil de traitement. Après ce que je fais moi, quand j'ai identifié les maladies, et eh ben je prépare mon petit programme. Moi, comme je traite au champ, il faut absolument que je calcule la surface à traiter. D'abord, j'avais traité le colza au stade G1. Comme je vous avais expliqué, c'est un stade critique pour la sclérotinia. Là, j'avais fait de l'effilore à 0,8 litre-hectare. Après l'orge, il fallait que je la traite en préventif, absolument. On l'a traité au stade de nœud contre l'elmastosporiose et sur la California j'avais de la ruinenne. Alors pour ça on a utilisé deux fongicides en mélange et pour le blé tendre là le second blé en limon c'était du silverio. Comme vous avez vu à l'instant le seuil de traitement était atteint. Du coup dans les limons comme il y avait du pied inverse on a mis du céando et pour le reste nous avons mis un mélange tébuconazole avec chlorothalonil adapté à la variété là il y avait de la scotte et un peu de sylvériaux et on avait rajouté un mouillant si on faisait ce traitement le matin à 9 heures où il n'y avait que 80% d'hygrométrie tandis que 5 jours plus tard sur la scotte en blé assolé et rubisco on a fait du tébuconazole avec du chlorothalonil seul mais comme on a traité de nuit on a réduit les doses le chlorothalonil je l'ai réduit à 0,8 et le tébuconazole, au lieu de 0,5 je l'ai descendu à 0,30 à 0 vu que le stade 5 jours plus tard était rendu à 3 noeuds parce qu'après il y a un traitement pivot c'est le traitement dernière feuille étalée là on va s'y rapprocher très prochainement début mai il faudra faire la protection des trois dernières feuilles essentielles au rendement Si on n'a pas ces trois dernières feuilles on perd au moins 25 kato du, dé, du départ et en plus chez nous là, comme on est sur la façade atlantique nous allons avoir les rouilles brunes qui arrivent et peut-être de la rouille jaune ce que je fais quand j'ai calculé les surfaces à traiter et les produits appliqués il faut que je calcule le volume de bouillie pour calculer les volume de bouillie il faut absolument mettre un volume hectare, parce qu'en fait notre pulvérisateur il met une pression de 2 bars et on traite un volume de 190 litres hectares après je calcule pour avoir la dose juste on se garde quand même une petite marge d'erreur de 30 litres pour avoir assez de produits et ce qu'on fait après au bout du champ et eh ben c'est qu'on qu fait un rinçage de ce fond de nos cuve, les 30 litres, on le dilue avec de l'eau et on réapplique sur une partie de la parcelle pour rincer qu'il n'y ait plus de produit dans, dans la traiteuse et ce qui est important aussi lors du traitement c'est de se positionner sur un créneau où il n'y a pas de vent au-dessus de 19 km h Une hygrométrie pour les fongicides entre 70 et 90. Et jamais traité au-dessus de 25 degrés. C'est pour ça qu'on a fait le, la seconde partie de nuit. Et pour appliquer, on a toujours un pulvérisateur qui est contrôlé tous les 5 ans. Et on fait des révisions régulièrement pour qu'il soit fonctionnel. Et lors de la préparation, il est très important d'avoir des gants. Il faut se protéger, c'est très important. Et ben, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être pas tout dit. Sinon, ça ferait une vidéo trop longue. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, samedi prochain. Je vous remercie. Partagez, likez, tweetez. Je vous remercie. I